OK, let's go. Alors, on a fait 600 000 euros de chiffre d'affaires en trois ans. Et même moi, quand je l'ai écrit, euh, je me suis dit, waouh, c'est juste énorme. Et si je fais le cumul, je pense depuis le début, depuis que j'ai lancé mon business, on a en cumulé, hein, évidemment, presque fait un, un million d'euros de chiffre d'affaires. C'est énorme. Pourquoi C'est énorme parce que euh, jamais j'aurais cru pouvoir aller euh, dans cette direction. Et aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous, je pense que vous ne réalisez pas de quoi vous êtes capable. Et c'est le propre de beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Hein. Pour un, un Elon Musk, un Steve Jobs, euh, on est 100 000 entrepreneurs à ne pas avoir ça. J'ai même envie de vous dire, est-ce que Steve Jobs et Elon Musk se rendaient compte de, de, du niveau de succès qu'ils pouvaient atteindre? Et donc, j'aimerais vous faire réfléchir à ça en, en introduction. Surtout, ne vous dites pas, waouh, j'y serai jamais. J'étais en appel encore euh, hier avec une coach et qui me disait, oh, si j'arrivais à faire 5000 euros par mois, c'est juste énorme. Et j'ai été à cette place-là. Mais je peux vous dire quelque chose c'est que la. Première étape pour atteindre vos objectifs, c'est de d'abord oser y croire. Oui, avec euh, intelligence, avec sagesse, avec raison, mais c'est de s'autoriser à vouloir atteindre certains objectifs. Donc, avant de vous présenter les trois stratégies, j'aimerais vous parler de pourquoi vous êtes vraiment là. Pourquoi on est là pour augmenter son chiffre d'affaires Aucun coach se lance dans le business juste pour gagner de l'argent. Par contre, ce que vous voulez, c'est contribuer. Si on ne génère pas de vente, on ne peut juste pas contribuer. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez aider des gens, il faut développer votre chiffre d'affaires. Si vous voulez aider un client, il faut qu'il y ait ce contrat entre vous où il vous paye pour que vous puissiez l'aider. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un. Et l'aider, vous avez peut-être essayé dans votre vie, hein, fois des amis qui prennent des décisions stupides et vous êtes là en train de donner des conseils et en fait, euh, euh, ils se transforment en victimes parce qu'en fait, vous le saoulez. et ben, Vous pouvez pas aider des gens tant que vous n'avez pas leur autorisation. Et l'autorisation, elle se manifeste comment Elle se manifeste en Lingen, Benoît, Elodie, Livia, Jérôme, Meriem. Tiens, je te donne cet argent-là. J'ai envie de travailler avec toi. J'ai besoin que tu m'aides. Faisons un bout de chemin ensemble. Autre chose, autre raison pour augmenter votre chiffre d'affaires, c'est augmenter votre confort de vie. Beaucoup aspirent à la liberté financière, à la liberté entrepreneuriale, mais oublie l'importance de l'argent dans cette quête de liberté. On vit dans une société capitalistique, que vous le voulez ou non, à moins que votre définition de la liberté soit de vivre dans une forêt avec juste une cabane entre guillemets mais pour la plupart d'entre nous cette liberté là qu'on le veuille ou pas on pourra difficilement l'atteindre sans argent par contre je dis pas que vous avez besoin d'être millionnaire et milliardaire pour être libre on n'a pas besoin de tant que ça mais on a quand même besoin d'un minimum vous comprenez bien que dans notre société avec moins de 2 3000 euros net par mois c'est difficile d'avoir cette liberté. Là, nous, on cherche à acheter une maison en Alsace. Ben, euh, quand j'étais célibataire, euh, je m'en fichais un peu. Maintenant que j'ai une famille, je me dis wow, « waouh, ok, maintenant, ma définition de la liberté, c'est que ma fille ait un jardin. »« Ah bah ben ouais, en fait, il faut de l'argent. »« Ok, bon, ben, on, on va travailler dessus. » Et puis aussi, de s'accorder, du coup, euh, la possibilité d'investir dans son business. D'investir dans son business, c'est-à-dire quoi? D'acheter le matériel dont vous avez besoin, d'acheter euh, les lumières dont vous avez besoin. D'ailleurs, voilà, bon, je vais l'allumer parce que je ne l'avais pas allumé. Euh, D'investir dans un ordinateur qui ne vous fait pas perdre du temps, de ne pas prendre les outils les moins chers qui vous font perdre du temps et vous arracher les cheveux, d'utiliser un clavier, un ordinateur qui a des virus. Tout ça, voilà, vous n'êtes pas lancé pour ça, en fait. Vous avez besoin de travailler dans des conditions normales et agréables pas forcément dans du luxe, et puis vous avez peut-être le droit et l'envie de déléguer, et vous avez aussi envie d'investir en vous, en faisant accompagner par un coach, vous faire former, rejoindre des masterminds, aller aux États-Unis, faire des conférences. Okay. Je dis les États-Unis parce que moi, c'était ma référence, et vous le méritez, et pour ça, vous avez besoin d'augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, si vous n'êtes pas motivé par l'argent, ce n'est pas grave parce qu'en fait, il ne s'agit pas de l'argent en soi. C'est ce que l'argent permet d'obtenir. J'aimerais vous parler de croyances qui ont changé et qui m'ont permis d'atteindre ces 6 000 euros. Vous, vous le savez, hein, c'est nos croyances qui amènent à nos actions, qui amènent à des résultats. Donc, si vous êtes venu juste pour Charling donne-moi les meilleures tactiques, je vais vous les donner. Hein, ça ne va pas vous amener à atteindre certains résultats. Si la croyance de départ n'est pas euh, la bonne, okay. si, par exemple, vous n'avez pas la croyance qu'avoir une, qu une famille peut vous rendre heureux, eh ben, même si on vous dit qu'il bah, faut bien communiquer, il faut bien éduquer ses enfants, si vous avez une croyance qui est liée peut-être à ce que vous, vous avez vécu dans l'enfance où de toute façon, euh, la famille, c'est des disputes, c'est des problèmes, etc., eh bien, même si on vous donne les meilleures tactiques et stratégies de quoi faire et on vous donne tous les livres de comment être un bon père, un bon mari, une bonne épouse, ça n'a pas marché parce qu'au fond de vous, vous n'avez pas cette croyance. Et là où c'est subtil, c'est qu'il y a nos croyances conscientes et nos croyances inconscientes. Bien sûr qu'ici, tout le monde a envie de développer un business, mais si on va creuser, vous avez certainement des croyances inconscientes qui vous empêche de développer votre business. La différence ici entre quelqu'un qui génère 10 000 euros et 1 000 euros ou 100 000 euros par mois, c'est pas la tactique. Je vais vous la donner. La tactique, la connaissance est là pour tout le monde. Ce qui va faire la différence, c'est est-ce que vous avez les bonnes croyances. Et donc, je vais vous en partager deux. La première, celle qui m'a aidé, c'est de comprendre que vendre, c'était servir. Pour deux raisons, je vous l'ai déjà dit. Je ne peux pas coacher quelqu'un pendant trois, six mois si je ne lui vends rien. Mais j'ai aussi compris que le processus de vente était en soi rendre service. Parce que faire réfléchir son prospect à mettre du temps, de l'argent, de l'énergie dans sa transformation, qu'il l'achète ou qu'il l'achète pas, hein, avant qu'il qu mette la main au porte-monnaie, c'est déjà servir votre prospect. J'espère que vous ne voyez pas la vente comme étant, écoute, je t'envoie mon devis, achète. Bah, parce que ça, ce n'est pas du tout servir. Et du coup, la plupart des gens n'aiment pas vendre parce qu'ils croient que vendre, c'est envoyer un devis. Donc, c'est normal que vous auto-sabotiez. Et j'ai même envie de vous dire, heureusement que vous auto-sabotiez. Ou qu'il y en a qui croient que vendre, ce n'est pas éthique, c'est forcer les gens, c'est manipuler les émotions. Bah oui, bien sûr que si vous avez cette conception de la vente, vous n'allez pas vendre parce que vous êtes des gens bien. Et du coup, vous allez vous auto-saboter pour de bonnes raisons. Donc, le seul moyen de changer ça, c'est de vous convaincre, et je vais essayer de le faire, que vendre, c'est servir. Tant que vous n'avez pas ça en tête, « Oh non, je ne vais pas relancer mon prospect, je ne vais pas le déranger, j'ai déjà, déjà discuté avec lui il y a deux semaines, Oh, il y a trois mois, il m'a déjà dit qu'il ne voulait pas rejoindre parce qu'il avait un problème d'argent, là, je ne vais pas le re-challenger, bah, ça, euh, voilà, euh, ça va être désagréable, etc. » Parce qu'en fait, vous n'avez pas compris que relancer un prospect, discuter avec un prospect, prendre des nouvelles d'un prospect, l'avoir au téléphone pour lui proposer d'aller plus loin, lui poser des questions challengeantes, tant que vous n'avez pas compris que ça, c'était servir, eh ben, vous n'allez pas vendre, en fait. Et je vous comprends. Et moi, tant que j'étais dans cette perspective-là, ben, je ne vendais pas. Et autre chose qui est dans la suite, hein, c'est que, Coacher, c'est vendre. En tant que coach, vous avez une âme énorme. Vous êtes, vous êtes potentiellement les meilleurs vendeurs du monde, en fait. Mais vous en rendez pas compte. Vous avez cette impression que pour vendre, il faut être un commercial un peu relou qui pousse, qui fait des tuins de vente. Et puis, oh, allez, maintenant que tu es mon client, je vais pouvoir te donner le meilleur de moi-même. La joie, le bonheur, la bienveillance, euh, euh, le suivi, euh, l'amour. Voilà, ça, je vais te donner quand tu vas être client. Mais avant, je vais juste faire des tunnels de vente. Et puis, euh, je vais faire des vidéos, euh, je vais faire des stories de ce que j'ai mangé à midi. C'est sûr que si vous voyez votre business de cette manière-là, ça inspire personne. Et en fait, même moi, j'arrêterai mon business si c'était ça. Non, en fait, coacher, c'est vendre. Et on va voir comment, notamment avec les, les expériences de coaching. Coacher, c'est vendre, c'est un double sens. Donc, c'est que, en fait, dans la phase de vente, il y a le coaching. Donc, coacher, c'est vendre. Mais il y a aussi l'aspect, vous en pensez quoi Si je vous dis que vos clients actuels qui s'éclatent avec vous, qui passent d'un super bon moment, qui sont encouragés, euh, qui ont des résultats et vous, vous passez un bon moment avec eux, en fait, pendant que vous les coachez, vous êtes aussi en train d'en faire des prospects pour votre prochain programme, pour continuer à travailler ensemble. C'est juste hyper triste de dire que vous êtes un business où il y a un client qui rentre, il passe, vous vivez... Une aventure géniale, en fait, pendant 3-6 mois, et après, il ressort de l'autre bout du tunnel et vous lui dites au revoir à jamais, t'es indépendant maintenant, t'es es libre, t'es autonome, allez, ciao, on se revoit dans 50 ans et tu me donneras tes, tes nouvelles quand tu seras à retraite. Non, en fait, c'est genre hyper triste. Tant que votre prospect a certains besoins et que vous, vous pouvez y répondre et que vous avez envie d'y répondre, continuez à travailler ensemble. Un client qui vous rapporte 2 000 euros une fois, si vous pouvez lui revendre un programme à 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros, pourquoi s'arrêter là Pourquoi aller continuer à chercher des nouveaux clients okay? Dans vos relations, vous ne faites pas ça. Vous ne dites pas, alors on le faisait quand on était au collège et au lycée, tu vois, en septembre, on a les super potes, l'année prochaine, on change de classe et puis on se fait des nouveaux potes. Ben, je, je souhaite que vous ne voyez pas votre business comme euh, l'école et que, et que même, j'ai envie de vous dire, Créer des amitiés avec vos clients. Moi, je considère beaucoup de mes clients aujourd'hui comme des amis et j'ai l'impression que c'est pas. Puis, un dernier point avant de vous présenter les tactiques et les stratégies, c'est qu'il y a une confusion euh, qui est que vous regardez souvent, certainement, vous avez consulté des heures de vidéos, des e-books, des livres, etc. Et vous avez appris plein de stratégies. Donc, déjà, il y a des stratégies qui marchent pour certains business et pas les vôtres. Donc, une stratégie, si vous allez lire des stratégies de SEO pour City Commerce et que vous allez faire pareil en tant que coach, il y a des grandes choses que ça ne marche pas. Donc déjà, il y a, est-ce que vous lisez, vous suivez les bonnes stratégies pour vous en tant que coach Mais même quand vous suivez la bonne stratégie pour vous en tant que coach, eh bien, il y a des stratégies qui sont à mettre en place au fur et à mesure de vos avancées. Une stratégie qui permet de scaler de 100 000 euros à 200 000 euros, même si c'est une bonne stratégie, elle ne sera pas adaptée si vous partez de zéro euro, par exemple. Et puis, quand vous êtes à 200 000 euros, si vous continuez à faire ce que vous faisiez quand vous gagnez 20 000 euros par mois, bah, ça ne va plus être efficace ou sinon vous allez arrêter de croître. Et donc, c'est ça aussi que j'aimerais vous amener à prendre conscience. Si vous avez une certaine confusion de bah, « tiens, la stratégie marche, je passe à l'action et je n'ai pas de résultat, qu'est-ce qui ne marche pas Ça peut être que moi. » Je dois être un mauvais coach, je dois être un mauvais marketeur, je dois être un mauvais, mauvais entrepreneur, puisque ça ne marche pas pour moi. Il y a quelque chose de mauvais, et de nul en moi. Non, alors que quelquefois, c'est juste de mettre, un peu comme les, les pièces de puzzle. En fait, il faut juste mettre la bonne pièce avec la bonne pièce. Les pièces en soi ne sont ni bonnes ni mauvaises. Donc voilà, c'est avec ça que j'aimerais euh, démarrer cette session. On va parler des trois stratégies. Comment passer de 0 à 5 000 euros par mois Comment passer de... 5 000 à 10 000 euros par mois et puis jusqu'à 20 000 euros et euh, voilà j'ai mis par mois mais par exemple en décembre dernier on a fait un lancement à 100 000 euros sur un mois même si évidemment il y a eu un peu d'avant et un peu d'après donc euh, voilà c'est avec grand grand plaisir que je vais vous partager comment nous on a atteint comment on a vendu ces 6000 euros de vente et puis à la fin de cette session on aura un temps de questions réponses si vous souhaitez me poser des questions, il y aura le chat pour ça. Il y a Mathilde qui est dans le chat aussi pour vous assister. Et, et voilà, Mathilde qui est coach dans notre équipe. Euh, et puis voilà, hâte d'échanger aussi après avec vous. Let's go Alors, si vous êtes à 0€ par mois, les deux conditions pour réussir, c'est que vous n'ayez pas peur de contacter votre entourage. Okay votre entourage proche ou moins proche. Par contre, par contre, contacter, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu vendes du coaching à ta meilleure amie. Mais si déjà, vous avez cette crainte de parler de votre business à votre entourage, d'offrir des sessions de coaching à votre entourage, même s'il n'y a rien à vendre, parce que je vais vous présenter la méthode pour ne pas passer pour un vendeur, eh ben, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que vous n'êtes pas totalement aligné dans votre offre encore, euh, que euh, vous n'avez pas totalement... Vous n'êtes pas totalement clair sur ce que vous voulez atteindre comme objectif et c'est OK, c'est OK, mais c'est sûr que la plupart des gens qui arrivent pas à vendre ont besoin de travailler un peu leur persona, un peu leur positionnement, un peu leur vision. Et si vous ne l'avez pas fait, c'est OK. Je ne suis pas en train de vous dire quitter ce webinaire. Je suis en train de vous dire que ce webinaire va peut-être vous motiver à aller réfléchir à ces questions ou peut-être mieux, j'espère que ce webinaire cette conférence va vous donner du courage à y aller en fait vous n'avez pas trouvé totalement votre persona, votre positionnement et votre offre bah, peut-être que c'est ok justement avec cette méthode d'expérience de coaching mais c'est sûr qu'à un moment donné va falloir rentrer en contact avec des êtres humains hein. on peut pas réussir dans le coaching si on ne rentre pas en contact avec des gens et puis et puis une des conditions alors pas obligatoire euh, moi je, je sais pas pourquoi je vous l'ai mis ça en fait si je sais pourquoi je le mets entre parenthèses c'est pas une condition telle quelle c'est à dire que moi j'ai fait en 2019 je crois avant le covid en tout cas ça c'est sûr j'ai eu l'opportunité d'avoir un stand au salon euh, au S, salon SME 2019 du coup et on offrait des sessions de coaching c'est à dire pendant deux trois jours les gens passaient devant notre stand et on les interpellait avec vous avez un challenge, euh, vous voulez euh, développer votre business, vous posez des questions, mais vous ne savez pas comment, etc. Euh, on a un cadeau pour vous, je crois. C'était un truc comme ça. Et une fois sur le stand, on avait euh, un flyer qui était en mode, on euh, vous offre un appel. On vous offre la possibilité de passer une heure avec moi. Et du coup, bah, les gens discutaient avec moi, le feeling passé, c'était en mode, bon, bah, je vais prendre l'appel. Et le gars, il a l'air sympa, il offre une grande appel, il n'y a rien à vendre, let's go et j'ai booké environ 70-80 appels comme ça, j'ai utilisé ma, euh, mon audience aussi et je me suis retrouvé à faire 101 appels, je crois que c'était 101, j'ai fait le compte en l'espace de trois mois et j'étais ni certifié dans le coaching, j'avais eu quelques expériences en coachant un petit peu mais en fait je me suis dit, j'avais lu le livre Profession Coach donc je vous invite vivement à lire, je me suis dit bah, tiens je vais suivre ce livre et je vais commencer à coacher. Le meilleur moyen pour devenir un bon coach, et pour développer son business de coach, c'est de coacher avant même d'aller se former. Okay? Parce que je pense que la plupart d'entre vous avez déjà tout le, tous les talents, le potentiel pour coacher. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à apprendre dans les écoles, mais souvent, on apprend aussi pour se rassurer. Acceptez déjà que vous ayez tout. Et si vous doutez de vos compétences, ben justement, gratuitement donc c'est quoi l'expérience de coaching c'est on offre une session de coaching voilà tout simplement on offre une session de coaching à toutes les personnes qu'on peut et qu'on veut aider au début même à ceux que vous voulez pas trop aider ça va vous aider à déterminer qui vous voulez aider d'ailleurs on fait quoi durant cette session de coaching et eh bah ben, les ingrédients pour bien coacher c'est une écoute active et un questionnement pertinent Là, vous avez euh, 80% de la formule pour coacher. Et évidemment, en amont, si vous êtes quelqu'un de d'altruiste, de bienveillant, de généreux, qui a de l'amour pour les gens, c'est un peu mieux quand même. C'est un peu mieux. Mais à la limite, on pourrait faire cette session même sans ça, ça marcherait. Mais je vous encourage quand même à aimer les gens que vous euh, vous coachez. Donc, qu'est-ce qu'on fait durant cette session et eh ben. On coach comme si c'était un client, en fait. On offre une vraie, une véritable expérience de coaching. Il faut que la personne, quand elle part, elle se dise Waouh Ah ouais, je ne savais pas que c'était ça le coaching. Ah ouais, c'était génial. <Bright> C'est <recognizeTAKE> déjà en train de chambouler ma vie, là. Qu'est-ce que ça serait si tous les semaines, je passais une heure avec ce coach, cette coach pendant trois mois, pendant six mois Et ma vie, elle va complètement changer. Si vous arrivez, à la fin de la session, à lui offrir cette pensée-là, ben, la vente, elle est faite à 80%. En fait. Pourquoi Parce que le mécanisme de conversion est le suivant. Vous faites votre session de coaching et vous offrez un deuxième appel. Une manière de le présenter, c'est ben, voilà, qu'est-ce que tu as passé cette session, en quoi tu as aidé et pas, est-ce que ça t'a aidé Ok, Non, on sait que ça l'a aidé, on y va confiant. En mode, la personne n'a pas envie de travailler avec un coach qui doute, qui se demande si elle est bonne, qui demande des validations. Oui, est-ce que tu peux me faire un feedback sur comment a été ma... Non, ok, allez-y, vous êtes là pour aider la personne à vous faire confiance. Si c'est deux personnes qui manquent de confiance et qui essayent de créer une relation où l'un coach l'autre, non, ça va pas marché. La personne qui a besoin d'être coachée, elle a besoin d'être coachée par quelqu'un qui en tout cas donne l'apparence d'être... Confiant. Et ce n'est pas un mensonge de donner cette apparence-là parce que, parce que bah, vous êtes là pour aider l'autre et il ne s'agit pas de vous, en fait. Il s'agit de l'autre. Et donc, à la fin de la session, temps à penser quoi de cette session oh, C'était génial, merci, j'ai trop kiffé. Euh, je ne sais pas si vos prospects, vos coachs vont parler comme ça. Hein. Euh, ouais ça m'a aidé à, à comprendre ça, ça, ça. Okay. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on fasse un deuxième appel, de suivi Et durant cet appel, bah, je vais pouvoir... Euh, recocher comme je l'ai fait là entre temps je vais te donner quelques questions de réflexion que tu pourras euh, traiter et qu'éventuellement tu pourras venir débriefer avec moi durant cette deuxième session et si c'est pas fait c'est ok aussi et puis dans cette deuxième session je, si ça t'intéresse je te présenterai aussi comment on peut continuer à travailler comme ça voilà cette deuxième session elle est totalement offerte si ça t'intéresse je serais ravi de boucler une session avec toi la semaine prochaine et sinon, en tout cas, j'ai passé une superbe session avec toi. Euh, la plupart vont vous dire oui. Et durant cette deuxième session-là, bah, vous faites ce que vous devez faire, qui est euh, ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça vous va Est-ce que ça vous paraît clair Vous me dites dans le chat si ça ne vous paraît pas clair. On va prendre un temps de questions-réponses dès maintenant. OK et gardez en tête qu'un taux de conversion va être de 10 c'est-à-dire sur 10 personnes à qui vous allez offrir une session de coaching, voilà, juste pré je précise, hein, sur les expériences de coaching et non sur ces deuxièmes appels. Sur ces deuxièmes appels, vous allez avoir un taux de conversion plus élevé. Donc sur 10 personnes à qui vous offrez cet appel, il y en a une seulement qui va devenir claire. Donc ça veut dire quoi quand je vous dis ça Ça veut notamment aussi dire que. Vous ne pouvez pas passer un mois. Durant le mois, vous travaillez quoi 100 heures 150 heures 50 heures Vous ne pouvez pas faire deux sessions d'une heure dans le mois et penser que vous allez pouvoir avoir un client. Ce n'est juste pas possible. Donc, Ça peut vous faire peur. Ça peut être en mode, oh, toutes les semaines, il faut que je fasse des appels. Mais si jamais vous êtes dans cet état d'esprit, j'ai envie de vous dire, bah, pourquoi vous lancez dans le coaching Si je vous dis que... Oui, mais Lingen, je ne veux pas faire des, des, des appels comme ça de vente toutes les semaines, ça va me saouler. Mais justement, je suis en train de vous dire que cette expérience de coaching, c'est comme une séance de coaching normale. C'est ça qui m'a donné du courage, moi, à vendre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si à ce moment-là, je n'avais pas lu le livre Profession Coach et qu'on m'avait dit, allez, il faut que tu fasses un appel stratégique, il faut faire ça, ça, voici le script, ça aurait vidé mon énergie. Et je jamais développé mon business de coach. On va quand même en parler après. Mais là, si vous êtes à moins de 5 000 euros par mois, faites juste ça. Voilà, si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. Et sinon, on passe à la suite. Ok. Vous me dites, hein? on passe à la suite. Ce qui ne vous empêche pas de poser des questions sur la première partie euh, par ailleurs. Alors, la suite. Jusqu'à 10 000 euros par mois, qu'est-ce qu'on fait donc, la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas encore à plus de 5 000 euros par mois et c'est OK, mais parfois, c'est intéressant d'anticiper et de comprendre ce qui se passe après. Ça vous permet de mieux comprendre le présent, de mieux comprendre la feuille de route, qui est un peu comme un voyage. Si je vous dis, vous allez d'abord prendre le train, puis le, puis l'avion et enfin le bus, bah, c'est plus rassurant que, bah non, prends juste le train et puis après, tu verras, on verra, voilà. Comme ça, vous avez toute la, la panoplie, la feuille de route. Et puis après, bah, vous faites votre, euh, votre chemin. D'ailleurs, pour ceux qui sont là ce soir, à 18h, on va travailler justement sur votre plan d'action. Vous avez appris plein de choses durant cette semaine. OK, qu'est-ce qu'on en fait maintenant Comment on avance maintenant Et bien Ça, on va le voir ce soir à 18h si vous pouvez venir. Let's go Alors, le, euh, les conditions pour réussir. Là, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Il hein, va falloir vous sentir légitime. C'est-à-dire, tant, euh, tant que vous êtes à aller à 6 000 euros par mois et que vous ne vous sentez encore pas très euh, légitime, j'ai envie de vous dire, maintenez votre business et c'est OK. Par contre, si vous voulez passer à l'étape d'après, il va falloir vous sentir légitime. Et J'ai bien utilisé le verbe « se sentir légitime ». On n'est jamais légitime. Okay On est… Euh, est mais d'ailleurs on est et aussi on n'est jamais euh, légitime on le devient à travers nos émotions d'ailleurs il y a des gens qui ne sont pas légitimes et du coup je mets des guillemets mais qui se sentent légitimes et qui vont réussir et c'est là où ça fait mal c'est à dire que vous voyez certainement des concurrents à vous qui réussissent et qui sont moins bons que vous pourquoi parce que dans leur tête ils se sentent légitimes et vous, vous êtes un super coach, vous avez quatre certifications, vous avez euh, 20 ans d'expérience dans les ressources humaines, euh, pour X raisons, vous avez euh, tout plein de qualités, mais vous ne vous sentez pas légitime. Et du coup, vous ne passez pas à l'action. Et Du coup, vous n'avez pas de clients. Et du coup, c'est du gâchis. Et donc, c'est un cercle vicieux parce que vous avez perdre confiance. Oh, toute cette énergie utilisée à rien, les autres avancent. Oh, mais est-ce que le coaching est fait pour moi Est-ce que l'entrepreneur fait pour moi Et allez, je retourne à un job salarié dans lequel je ne suis pas épanoui. Donc, vraiment travailler ce sentiment de légitimité. Je vais vous présenter hein, à la fin de la session comment je peux vous aider aussi sur tous ces aspects pour aller plus loin. Okay euh, on a un programme, on est là pour aider les clients. C'est notre passion, on le fait avec euh, euh, des gens passionnants dans notre équipe comme Mathieu. C'est notre spécialité. Donc, si vous avez besoin d'aider, on vous présentera aussi comment. Et une autre condition, c'est d'être un minimum à l'aise avec le marketing web. Autant là, vous n'avez pas besoin de tunnel de vente, vous n'avez pas besoin de faire euh, 10 000 épisodes de podcast et des vidéos YouTube face caméra. Autant là, bah, je suis désolé, pas désolé de vous le dire, mais il va falloir être à l'aise avec le marketing web. Par contre, j'ai envie de vous dire, ça s'apprend. Et surtout, surtout, on peut y prendre du plaisir. Beaucoup d'entre vous, je le sais d'expérience, n'aime pas le marketing web ouais, parce que vous pensez que vous devez faire des choses que vous n'aimez pas. C'est un peu comme moi avec l'administratif. Pour le coup, euh, ça va être dur de vous dire que il euh, n'y euh, a pas 10 000 manières de remplir sa fiche d'impôt. Okay Par contre, il y a 10 000 manières de faire du marketing. Pourquoi Parce que le marketing, c'est de la créativité avec un peu de réaliste, de pragmatiste, mais c'est surtout de la créativité. C'est un jeu, en fait, le marketing. Okay? Ce ne sera pas le sujet du jour, mais je vous le dis quand même que vous n'arriverez pas à atteindre ce niveau de chiffre d'affaires si vous, vous ne prenez pas un minimum de plaisir à faire du marketing. Ouais. Alors, c'est quoi cet appel stratégique Qu'est-ce qu'on va faire durant ces fameuses appels de bah Là, pour le coup, on va être un peu plus cash. Hein. C'est des appels de vente consistant à faire ressortir les sables mouvants et l'île paradisiaque de vos prospects. Qu'est-ce que je veux dire par là Alors, je vous dis c'est un appel de vente. Par contre, je ne suis pas en train de vous dire c'est un appel de vente comme moi hier soir. Euh, bonjour, c'est l'association. Est-ce que vous nous connaissez J'imagine euh, On aimerait vous vendre un truc. Hein. Non c'est un appel de vente, mais on le fait en mode coach. Okay on ne perd pas de vue nos principes, qui est que coacher, c'est vendre et vendre, c'est servir. C'est juste que là, on va aller un peu plus direct. On va, on va être un peu plus direct. On va tout de suite rentrer dans les sables mouvants et l'île paradis C'est-à-dire euh, qu'on va, vois, si je prends Amandine. Amandine, si on en appelle, ce sera, tiens, Amandine, c'est quoi ton principal challenge du moment okay Et pourquoi tu as ce challenge et, Qu'est-ce qui va se passer si ce, cette problématique n'est pas résolue Pourquoi, pourquoi c'est grave selon toi et On va creuser ouais, la douleur et c'est OK en fait. Okay? Quand vous allez chez le médecin et que vous êtes malade, le médecin ne va pas vous dire, euh, oh, ne me racontez pas trop vos problèmes. Oui, je vois, je vois que vous êtes un peu fiévreux, le reste je ne veux pas savoir. Non, c'est le job du docteur de faire un vrai diagnostic. Et pour ça, il doit poser des questions en mode, bah, vous savez, euh, quoi est-ce que vous avez eu, euh, est-ce que vous droguez Est-ce que vous avez eu des, des relations non protégées Est-ce que vous avez, euh, je ne sais pas, c'est quand on fait des dons de sang qu'on nous pose ce genre de questions. Est-ce que vous êtes, vous êtes allé dans certains pays euh, durant les six derniers mois etc. On vous pose des questions inconfortables, mais parce que c'est essentiel pour vous en fait. Et pourquoi vous, en tant que coach, vous n'oserez pas poser ces questions à vos prospects Alors oui, on est dans une stratégie de vente, on est dans un mécanisme de vente, mais l'un n'empêche pas l'autre. On a droit de poser des questions challengeantes qui vont aider la personne dans un but de vente. Et c'est ça où parfois il y a une confusion. On pense que quand on coach, on... Quoi, que quand on vend, il faut qu'on soit juste un vendeur. Non, en fait, vous pouvez coacher. Il faut que vous coachiez d'ailleurs. Donc, on va faire ressortir les sables mouvants. En gros, là, tu as le pied dans quoi qui fait que si ça ne change pas, tu vas t'enfoncer de plus en plus et que tu as peut-être besoin d'aide pour sortir. Il faut aider votre prospect à comprendre que bah, seul, en fait, il va galérer. Peut-être réussir, ok. Il y aura peut-être une branche d'arbre, un truc qui va l'aider, mais soit ça va être très très dur tout seul, soit il va pas y arriver, soit il peut aussi travailler avec vous, vous ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas la seule personne qui peut l'aider, évidemment. Euh, cette image a quand même une limite hein. en tant que coach, vous n'êtes pas un sauveur. Et il se passe quoi si vous coachez le client et qu'il sort pas vraiment bah, Ce n'est pas votre responsabilité, ok. Donc, voilà, cette image a une limite. Et la deuxième question à poser, c'est quelle est ton île paradisiaque Qu'est-ce que tu veux atteindre Oh, moi, je veux juste sortir des sables mouvants. Non Qu'est-ce que tu veux vraiment bah, Qu'est-ce que je veux vraiment bah, Je ne sais pas. Qu'est-ce que je veux OK, tu ne sais pas ou tu n'oses pas me le dire parce que tu trouves ça ridicule, honteux et que tu penses que tu ne le mérites pas. Voilà Bon, évidemment, vous allez être plus tranquille hein, euh, euh, durant cette session. Il faut que la personne, elle vous dise, non, mais moi, là, J'en ai marre, ma vie idéale dans cinq ans, je veux ça, ça et ça. Je le mérite. Ça. Voilà. Il faut qu'à la fin, l'échange, idéalement, est vers ça. Pour deux raisons. La première, c'est qu'une euh, personne sans espoir, c'est une personne qui ne va pas atteindre ses objectifs et qui va être triste et qui va être malheureuse. En fait. Donc, faites-le pour votre prospect, même s'il n'achète jamais chez vous. C'est important. Est-ce que vous avez envie que vos enfants, si vous avez des enfants, n'aient pas de rêve dans leur vie et qui font juste du mettre au boulot dodo. Non, ben, c'est pareil pour vos coachés en fait. Vous voulez qu'ils aient un rêve, qu'ils aient de l'espoir. C'est important pour eux, pour leur bien-être. Et puis, c'est indispensable pour votre pour vendre. Pourquoi Parce que si votre prospect il voit pas qu'il y a un grand écart entre le, les sables mouvants et l'île paradisiaque, pourquoi il va travailler avec vous en fait si le, si le prospect pense qu'il a un petit problème, pourquoi il va travailler avec vous S'il a un petit problème, il va chercher des petites solutions. Okay si je crois que euh, j'ai juste un bouton moustique, bah, je vais même rien faire et ça va partir. Mais là, en fait, tu un grain de beauté qui est en train de grossir de manière anormale, ce n'est pas une piqûre de moustique. Ah ouais, c'est si grave que ça Ouais, en fait. Et il faut que de l'autre côté, la personne, elle voit que… Elle, parce qu'il y a des gens qui peuvent se laisser aller, hein, comme ça, il y en a plein. Non, mais moi, ouais, je m'en fiche, de toute façon, la vie, elle est triste. Euh, ouais, c'est… OK, c'est un cancer, et alors tu vois J'exagère, mais à peine, en fait. Il y a des gens qui ne prennent pas soin d'eux, en mode, euh, tant pis, euh, la vie, de toute façon, elle n'a pas de sens, elle est malheureuse. Euh, quoi, euh, je suis condamné à être malheureux toute ma vie, hein, de manière inconsciente. inconsciente. Donc, si, si vous lui dites non, mais tu sais quoi, tu, non seulement on peut t'enlever ce grand de beauté, mais tu vois euh, ton surpoids là, que tu as en ce moment, cette obésité, eh ben, on peut même travailler sur ça. On peut t'aider à être en forme si ça t'intéresse. Évidemment, il faut que ça vienne euh, d'elle-même. Hein. Ce n'est pas vous qui allez dire euh, faites euh, vise ça, vise, euh, d'où l'importance du questionnement. Et là, la personne, elle se dit, ah ouais, non seulement tu peux m'aider à ne pas avoir un cancer, mais tu peux m'aider à courir un marathon dans deux ans et de faire un truc que j'ai toujours voulu faire, mais que je ne me suis jamais permis de faire. Waouh, je reprends goût à la vie, j'ai espoir, je suis vivant le matin. Quand je me réveille, j'ai la patate et je suis une nouvelle personne pour moi. Et en plus, j'impacte les gens, mon entourage. Et c'est pour ça qu'on a une entreprise qui s'appelle Coach en Mission, qu'on aide les coachs parce qu'on pense qu'on peut vraiment changer la vie en aidant des coachs comme vous à développer leur business, à aider les gens. l'enjeu est hyper grand. Donc c'est pas juste un appel stratégique pour vendre votre programme. Même si votre prospect n'achète pas chez vous, j'espère qu'il va repartir avec de la valeur. Donc cet appel là, on fait ça et si c'est pertinent, on lui demande. On, surtout on, on la piège pas en mode bon allez j'espère que ça t'a plu cette session. Euh, maintenant il nous reste un quart d'heure, je vais te pitcher mon offre. Et ça c'est l'erreur que beaucoup de coach euh, font. Et il y a deux problèmes à ça. Le premier problème, c'est que si votre coaché n'est pas intéressé par votre offre, vous allez, ça va être comme un cheveu sur la soupe, ça ne va pas être pertinent, ça va être désagréable, et il va être en mode, ah, en fait, tout ça, c'était pour me présenter ton offre. Et le deuxième problème, c'est que si vous présentez votre offre à chaque fois, donc sous-entendu, vous n'êtes pas obligé de présenter votre offre à chaque fois, qu'est-ce qui va se passer dans votre mental, dans votre tête Durant la session, en mode euh, mais... Euh, « Ah ouais, il me reste dans bon, cinq minutes, il faut que je présente mon offre dans deux minutes, dans une minute. Euh, » En fait, ça va vous pourrir votre session. Vous n'allez pas être efficace. Puis surtout, le pire, quoi, le pire, ce qui est mauvais, c'est que la plupart des coachs n'aiment pas faire ce genre d'appel parce qu'ils anticipent ça. Moi, je ne veux pas faire d'appel, je ne veux pas contacter les gens, je ne veux pas faire du marketing parce qu'inconsciemment, il y a ce côté. Parce que si tout ça, ça marche, après, je vais me retrouver en train de vendre au téléphone de manière non alignée, non authentique. Donc, pour éviter de me retrouver là, je vais m'auto-saboter à toutes les étapes qui précèdent ça. Comme ça, je n'aurai jamais d'appel. Posez-vous la question ici dans le chat. Est-ce que vous avez des appels de prévu pour la semaine prochaine ou pour le mois prochain Si vous n'en avez pas, ce n'est pas uniquement parce que vous n'avez pas les bonnes tactiques et les bonnes stratégies. C'est parce que possiblement, il y a un malaise émotionnel un travail de mindset, des croyances à travailler sur ces fameux appels-là. Ça, c'est important que vous l'identifiez. Tiens, et si c'était vrai, et si ce que dit, disait Lingen, et si je me sabotais pour ne pas avoir d'appel, pourquoi je ferais ça d'ailleurs qui... Alors après, il peut y avoir plein, plein, plein de raisons hein. peur du succès, peur du rejet, etc. etc. Donc à la fin de ces 30-45 minutes, c'est euh, top. Euh, est-ce que ça t'intéresserait de voir comment on peut aller plus loin Ouais, ouais, tu vois. Et si vous voyez la personne avec peu d'énergie, bah, vous présente pas l'offre. Hein, Ce pas parce que vous avez dit oui que ça veut dire oui. Vous analysez notamment le non-verbal, la manière dont elle parle. Ok, là, je ne te sens pas forcément intéressé. C'est ok. Hein, tu... Moi, j'ai beaucoup aimé cette session. voilà C'est quoi la suite pour toi Qu'est-ce que je peux faire Quelles ressources pourraient être partagées euh, Non, non, mais je suis vraiment intéressé. Euh... Est-ce que tu peux me présenter ton offre, s'il te plaît Ah, là, vous présentez l'offre. Mais tant qu'il n'y a pas un véritable intérêt, je préfère que vous s'arrêtiez là, que vous lui offrez un autre appel, vous lui donnez quelques exercices de réflexion. Et après le deuxième, voire même le troisième, quatrième appel, vous présentez votre offre. Mais limite, en fait, ça doit venir du coaché. En mode, tiens, est-ce que tu as une dernière question pour moi Qu'est-ce que je peux faire pour toi Ouais, bah écoute, j'aimerais savoir comment je peux travailler avec toi. J'ai vu sur ton site, j'ai vu ton webinaire, j'ai vu euh, que tu euh, coachais les gens. Euh, voilà, j'aimerais en savoir plus. Ah, là, vous présentez. -moi. Et là, ça devient intéressant. Alors, si je rentre un peu plus dans le détail du mécanisme de conversion. ok La première chose à faire avant ça, c'est ce qui est... Euh, sous-estimé et incompris par la plupart des coachs et moi y compris à un moment donné, c'est qu'avant d'en arriver là, il faut que vous ayez fait une action d'amplification d'autorité en amont. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez me dire c'est quoi la différence entre, entre ça et l'expérience de coaching L'expérience de coaching, c'est que la personne... Elle vous connaît pas trop, elle ne sait pas ce que c'est que le coaching. Elle ne vient pas du tout dans l'idée d'acheter. et Du coup, vous la coachez et ça lui donne envie de, de travailler avec vous. Ok, C'était là plutôt. Là, ici, c'est quelqu'un qui sait que vous avez quelque chose à vendre, qui a un minimum de curiosité, mais vous offrez un appel qui n'est pas trop engageant. Et puis, il se dit, ouais bah, je vais en profiter, mais bon, ce n'est pas pour acheter. C'est juste là, il offre un appel, j'ai envie d'être coaché. Voilà et du coup c'est ça la principale différence donc vous allez faire un travail d'amplification d'autorité comment vous faites ça à travers du contenu vidéo YouTube podcast audio euh, peut-être même du contenu évidemment sur les réseaux sociaux en mode voilà on lance un nouveau programme j'accompagne les coachs quoi. les gens savent un peu ce que vous faites c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de, de marketing euh, euh, digital et du, coup, et du coup, quand ils prennent l'appel, ils ont même potentiellement, je te l'ai mis entre parenthèses, une présentation superficielle de l'offre. Donc quand ils arrivent, il y a un peu ce côté, euh, ben, soit il y a le côté ouais, je suis hyper intéressé par son offre et du coup, bah, génial en fait. Euh, il y a soit Oh moi, euh, j'achète, c'est juste que là, il n'y a pas de bouton de paiement, donc je fais l'appel Et puis, il y a le wow. Oh, euh, oui, peut-être qu'ils vont un truc, mais là, ils offrent juste un appel et ça m'intéresse et on va voir plus tard. Mais tôt, plus tard, tôt ou tard, je travaillerai peut-être avec Et du coup, vous présentez l'offre, comme je l'ai dit tout à l'heure, à un prospect qualifié parce que vous pouvez passer une demi-heure avec un prospect et en fait, il est disqualifié. Et puis là, vous pouvez espérer un taux de conversion de 20% quand vous avez bien travaillé, notamment ça. Voilà, ça, c'est la route pour les 10 000 euros. Je vais prendre quelques... un temps de questions-réponses et puis je vais passer sur la dernière étape qui est à la fois fun, mais à la fois assez challengeante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, j'ai eu tout à l'heure… Ouais. Merci Marina pour ton retour. Tao, recommandes-tu de contacter amis, famille J'ai la sensation de préférer traiter avec des pures inconnues. En fait, bien sûr, dans l'absolu, euh, c'est mieux de travailler avec des pures inconnues. Maintenant, il y a deux choses. La première, c'est… Ben, est-ce que tu es capable d'avoir autant d'appels que tu le voudrais avec des purs inconnus Si tu en es capable, effectivement, moi aujourd'hui, je ne fais plus d'appels avec mes amis et ma famille. Tu vois. La deuxième, c'est plus profond, c'est qu'est-ce qui fait que tu doutes de la pertinence et que tu n'as pas envie d'offrir ces sessions à tes amis et à ta famille, sachant, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est des expériences de coaching. C'est-à-dire, il n'y a rien avant, avant, à la fin de la session. Tu offres ça à ta cousine et à la fin, si elle te dit juste au revoir, tu dis juste au revoir. Okay si tu vois qu'elle est intéressée pour aller plus loin, eh ben, tu la laisses même venir à toi si ça t'aide. Dans un premier temps, si tu es un peu plus courageux, tu dis, voilà, est-ce que ça t'intéresse de faire un, un deuxième appel et puis, on peut peut-être travailler ensemble, mais tu n'es même pas obligé. Ce que je veux dans cette première étape, c'est que vous gagnez suffisamment d'expérience et confiance en vous. Ça va être indispensable. Et pour ça, vous avez besoin de coacher les amis. Coacher, coacher, coacher. Donc oui, réponse courte, je te recommande de contacter tes amis et ta famille. Par contre, le but, c'est de préserver quand même un lien parce que là, on touche à votre cercle personnel qui est peut-être, en tout cas dans mon échelle de valeur, prioritaire sur votre vie pro et dans ce cas-là prendre en soin mais par contre tu peux peut-être leur dire cash écoute euh, je lance une, une activité de coach euh, ça m'intéresserait beaucoup de te coacher pour ci et ça et pas juste voilà euh, j'ai pioché au hasard et je suis tombé sur ton nom euh, et voilà si t'as intéressé j'aimerais bien t'offrir cette session qui est 100% gratuite parce que c'est vraiment important de coacher puis tu auras la surprise que peut-être une personne sur dix va te dire bah écoute ça m'intéresse carrément ton truc ouais et du coup, il n'y a plus cette gêne si ça vient de l'autre et plus de toi. D'ailleurs, même idéalement, votre business, ça, ça devrait toujours venir de l'autre, indirectement. Okay. Top, Julita, tu nous tiens au courant. Ok, trop bien. Bravo, bravo pour ce deuxième appel. Et bravo de ne pas avoir donné le tarif et quoi, je ne sais pas si tu as donné et de faire l'appel. Euh, ouais. Trop cool. Allez-y si vous avez d'autres questions. Et là, on passe à la troisième étape. OK. Comment on fait pour atteindre les 10 000 euros les 20 000 euros par mois là ça devient indispensable il va falloir un programme de groupe ok parce qu'il est hors de question de faire euh, je sais pas d'avoir 10 euh, coachés en un à un chaque semaine quoi c'est possible mais c'est juste crevant ou ça doit être passager une phase de transition mais vous pouvez pas d'une faire un super travail avec plus de 10 personnes je pense puis surtout si je vous disais que vous pouvez économiser du temps et gagner autant, voire plus, et apporter autant de valeur, voire plus, pourquoi ne pas explorer cette piste Donc oui, je vous invite à créer un programme de groupe. Ce ne sera pas le sujet de cette session, mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que bah, c'est un programme qui va durer plus de trois mois, qui va être en groupe du coup, et vous allez créer des interactions et euh, en phase de transition, vous pouvez continuer à offrir des sessions individuelles, si ça vous rassure. Mais l'idée de base est de vous poser la question suivante. Comment je pourrais créer un groupe sans nuire à la qualité de mon travail Et nuire à la qualité de mon travail, ce n'est pas en mode émotionnel. C'est en mode, est-ce que mon client peut avoir autant, voire plus de résultats Ce que vous ressentez d'une certaine manière n'a pas de pertinence. Ce que votre client veut, c'est... Est-ce que lui, il va passer un bon programme Et pas si vous, vous avez la sensation que votre programme soit bon. Évidemment, si vous avez la sensation que votre programme est bon et que votre client est satisfait, c'est encore mieux. Et du coup, là, la condition, c'est qu'il va falloir avoir une liste d'emails de 10 000 personnes minimum. Et quand je mets minimum, bah, c'est vraiment minimum. C'est-à-dire que ce sera beaucoup plus facile si vous avez 2 000, 5 000, 10 000 personnes. Okay hum... Est-ce que je fais un point Parce que je vous ai quand même dit que j'étais là pour vous parler un peu de comment nous, on a fait. Euh... Ça, ça va de soi, je pense que vous avez compris. Mais ça ici, ces appels stratégiques, ce que je peux vous dire, c'est qu'en coulisses, nous, on a essayé de déléguer à des prestataires, à des closers. Ça a marché, mais ça avait ses limites, notamment parce que moi, je n'aimais pas, pas manager mon équipe commercial donc si vous avez la tentation de dire oh, j'aime pas faire ces appels si seulement je peux avoir des clients sans faire les appels bah sachez que euh, c'est bien plus dur de manager une équipe de closer que de closer soi-même en tout cas sur le court terme sur le euh, ouais. qu'est ce que je peux vous dire aussi donc hum. pendant longtemps on a vendu des programmes autour de 400 000 euros, mais on y est toujours allé par palier. On a toujours fait des offres découvertes à des tarifs plus bas. Okay. Donc, euh, ouais, ça, c'est ce que je pourrais vous dire aussi. Euh, ce que je pourrais vous dire, c'est que c'est important de se fixer des objectifs de, euh, mensuels de nombre d'appels parce que ce n'est pas, comme on l'a vu, hein, le taux de conversion, s'il est de 20 ça a rien d'être en mode, il faut que je lui vende, il faut que je lui vende. Sachez qu'une personne sur cinq deviendra client si vous faites un appel, un minimum, OK, selon cette formule. Donc, votre focus, ça ne doit pas être juste, il me faut quatre clients ce mois-ci, par exemple, mais c'est, il me faut quatre fois cinq, il me faut 20 appels ce mois-ci. Donc, ça, ça va être hyper important. Regardez ça en tête. OK, let's go. Je passe à la suite. Et puis, si vous avez des questions, encore une fois, vous n'hésiterez pas à les poser après. Donc, c'est quoi Et Là, on va faire un lancement. Un lancement marathon, je ne rentre pas dans le détail, c'est que c'est une formulation que, que j'ai inventée pour sortir des juste des courts lancements. Donc qu'est-ce que j'entends par là Un lancement, c'est de créer un événement type sommet virtuel, comme là, un challenge, un atelier en présentiel, une série de webinaires. L'idée, c'est quoi C'est de créer un événement où il y a une certaine émulsion, une certaine communauté, de sorte qu'on se dise waouh euh, Alexandra, Anne, Francine, Maxime, Olivier, Quentin, waouh, c'est cool ce qu'ils font, j'ai confiance en eux, leur méthodologie marche, wow, j'aimerais bien travailler avec eux quand même, ou avec lui ou avec elle. Donc l'idée c'est de créer un événement qui aille dans ce sens-là. Oui. Encore une fois, n'ayez pas cette croyance que, oh bah, en fait, euh, je fais un sommet virtuel juste pour avoir des clients. Ben non, en fait, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que là, par exemple, vous êtes dans un sommet virtuel, je pense que vous avez eu plein, plein, plein de valeurs, mais ce n'est pas parce que moi, j'ai un objectif de vente derrière, un objectif business, que ça diminue la valeur. J'ai presque envie, envie de vous dire que parfois, ça l'augmente. Je, je, je, en toute transparence, hein, je vais vous partager. C'est-à-dire que quand je fais les interviews avec les intervenants, je suis en mode, il well, faut que tu poses des bonnes questions, il faut que tu sois pertinent et du coup, tu… Je me motive à améliorer cet enregistrement parce que derrière, il y a le côté. Parce que si tu ne montres pas que tu es pertinent, tu poses des questions intéressantes et que tu as une personnalité sympa, par exemple, bah, les gens ne vont pas acheter. Et du coup, au lieu d'y aller main dans les poches, je suis beaucoup plus impliqué et on fait des bonnes sessions. C'est OK du coup. Donc Non seulement c'est compatible de faire un événement pour les clients, mais aussi pour vendre mais en fait c'est même mieux c'est même mieux donc on fait cet événement alors le mécanisme de conversion consiste en la chose suivante à travers cet événement vous mettez de l'ambiance en fait j'aime pas le mot chauffer son prospect ok c'est pas très élégant mais c'est cette idée là vous mettez de l'ambiance vous créez quelque chose de chaleureux quelque chose qui donne envie aux gens notamment de de travailler avec vous et d'avoir confiance en vous. C'est hyper important. Vous comprenez bien que les gens achètent les valeurs et la personnalité plus que juste euh, la qualité du, de l'accompagnement. Et ça, que vous voulez ou non, hein, c'est comme ça. Parce qu'en plus, de toute façon, la qualité, c'est quelque chose d'assez relatif et subjectif plutôt, et relatif. Donc, je vous invite à créer cet événement pour mettre de l'ambiance et de gagner la confiance des gens. Et puis, vous faites des appels de candidature. Alors, c'est le moment de vous le dire. Là, je vous présente un schéma de fonctionnement qui, selon mon expérience, fonctionne très bien, mais libre à vous d'inventer votre propre formule. Je ne suis surtout pas en train de vous… Je suis pas votre manager. Hein. Je ne vais pas vous dire faites-ci si et puis c'est tout. Okay Par exemple… Euh... Là, on va parler d'appels de candidature. Je vais vous expliquer ce que c'est. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez faire des, des, appels, euh, des appels de vente okay ou même des expériences de coaching si vous le souhaitez et que vous pensez que c'est nécessaire. Mais normalement, ce n'est pas nécessaire. Donc, c'est quoi ces appels de candidature C'est des appels de 15-20 minutes pour filtrer vos prospects qui veulent le plus avancer et des prospects qui veulent moins. Et c'est OK. Dans les deux cas, c'est OK. Il faut qu'on soit tranquille avec ça. Donc, durant cet événement, on fait un appel à action. Voilà, si vous voulez aller plus loin, voici la possibilité de prendre un appel de 15 minutes pour euh, faire un rapide pour, euh, pour rejoindre éventuellement ce programme. Donc, ça veut dire que vous avez précédemment présenté le programme. Okay, je vais le mettre plus présentation du programme. Vous ne pouvez pas closer quelqu'un en 15 minutes si vous n'avez pas présenté un peu le problème. C'est-à-dire que la personne, elle vient en mode « Ok, je sais ce que tu vends maintenant. J'ai envie de travailler avec toi, donc pardon. Et C'est comme ça que vous pouvez faire des ventes à 1 000, 2 000, 5 euros en 15 minutes. Mais si la personne, elle débarque en mode bon, « Je ne sais pas quoi tu vends, présente-moi ton pitch et pendant 20 minutes, vous présentez votre pitch. » Bah, l'appel de candidature va perdre son intérêt parce que l'intérêt des appels de candidature c'est que ça dure 15-20 minutes donc si vous le transformez en, en expérience de coaching, bah, c'est pas grave parce que vous avez le droit d'avancer hein, d'y euh, aller à votre rythme mais c'est important de garder en tête que euh, les gens qui vont prendre ce rendez-vous, c'est pour éventuellement pour euh, ultimement, potentiellement travailler avec vous et du coup, là, vous closez en mode la personne a prêt, Nous, c'est ce qu'on fait. Hein, on a une vidéo de 20 minutes carrément qui explique notre programme. J'ai même pris la décision, je crois, hein, mais je suis presque sûr d'annoncer le tarif. Donc, vous imaginez bien que les gens, quand ils appellent, bah, je peux closer. Ce n'est pas en mode on travaille moins, tout ça. C'est en mode tiens, tu as besoin de quoi dans ce programme-là Qu'est-ce qui te pousse à acheter C'est des éléments de réassurance puis le taux de conversion il peut être de 50 voire plus nous par exemple c'est ces 60 derniers jours on a eu des taux de conversion à 85 okay, en faisant ça par contre par contre euh, c'est sur des programmes moins chers que quand à l'époque je faisais des expériences de coaching paradoxalement voilà, je vous ai donné une vue d'ensemble, je pense, de notre stratégie, de la stratégie qui nous a amené à 600 000 euros en trois ans. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je serai ravi d'y répondre. Et en attendant, je vais vous présenter comment on peut aller plus loin. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, voici ce que je vous propose. Si vous voulez obtenir des appels tout le long de l'année, et en fait, vous savez comment faire. Mais là, il ne s'agit pas juste de vous enseigner comment faire, qu'on va faire quand même, mais c'est de vous aider à être dans un mouvement continu, être persévérant. Un peu comme, je ne sais pas si vous avez déjà fait un, un jogging, bah courir avec quelqu'un, ça, ça vous aide à tenir un rythme. Bah, c'est cette idée-là. Si vous voulez travailler vos croyances limitantes, si vous n'avez pas peur d'explorer cette piste-là, d'un minimum, vous ouvrirez à vos croyances limitantes eh bien, si vous êtes prêt à le faire, on peut vous accueillir dans le programme Coach en Mission. Si vous voulez être encouragé au quotidien, ça, c'est important aussi parce qu'on est des êtres émotionnels. Si vous voulez appartenir à une communauté, on peut vous aider. Euh, en plus, c'est une communauté pour ceux qui, en tout cas le peuvent, qui se rencontrent en présentiel tous les trois mois et qui, euh, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, peuvent être suivis à distance. Et puis, oui, si vous avez besoin d'aide pour créer un programme de groupe, on est là. Alors, je mets trois petits points parce qu'évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut adresser. Mais voilà, je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Donc, si vous voulez aller plus loin, euh, c'est très simple. Je vais vous donner un, un formulaire où vous avez juste trois questions à répondre, ou quatre peut-être, juste vos coordonnées. Et une fois que vous aurez répondu, eh ben, vous aurez la possibilité de regarder la vidéo de 20 minutes qui présente le programme Coach en Mission. En regardant cette vidéo, bah, c'est ce que je, voulais, je viens de vous enseigner. Hein. Vous avez deux choix. Soit ça vous intéresse et vous prenez un appel. Ça vous intéresse dans le but, dans le sens où vous avez, où vous avez une curiosité pour la chose. Donc, vous dites, tiens, je ne sais pas si je suis prêt. Et c'est OK. Hein. Ce n'est pas un appel où vous devez tout acheter Ce n'est pas du tout ça. Mais en mode, tiens, je, je suis curieux, je suis prêt à explorer la piste. Eh ben, je vous mets le lien. Tac. 3, 2, 1 dans le chat. Voilà, si vous remplissez ce formulaire, vous allez alors pouvoir euh, accéder à la vidéo de présentation et éventuellement prendre un rendez-vous avec nous. Euh, avant de passer aux questions-réponses, j'aimerais vous dire qu'on fait un time de lancement euh, pour juin et juillet et que euh, bah, je ne vous annonce pas le tarif, mais disons que, allez, je vous dis que ça coûtera 1000 euros plus cher euh, à la rentrée. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez soit vous inscrire maintenant et commencer en juillet, voire en août, ou soit vous inscrire maintenant pour commencer en septembre. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si vous inscrivez d'ici à fin d'année, ça coûtera 1000 euros plus cher. Euh, ce qui est OK parce que ça les vaut largement, mais je voulais profiter de ce sommet pour vous le présenter à un tarif spécial. Euh, top, je prends les questions. Donc, je vous ai mis le lien en dessous. Coucou Mathilde, j'ai une question. J'en suis à 5000 euros en un an. J'ai l'impression que je ne génère pas. C'est un, un conseil pour bouquer plus d'appels avec les réseaux sociaux. Francine, moi, je te connais un petit peu. Hein. C'est euh, la constance, en fait. C'est la constance. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas constante euh, dans le fait d'inviter les gens à faire des appels avec toi La deuxième chose, c'est que tu as plein de prospects, de contacts dans ton. Agenda dans ton carnet d'adresse. Qu'est-ce qui fait que tu ne les contactes pas okay. Là, tu parles de réseaux sociaux, mais euh, tu pourrais contacter au moins 5-10 personnes aujourd'hui et obtenir déjà un ou deux appels très rapidement. Donc, contacte tous tes prospects, passés. Okay. C'est parfois plus efficace que d'utiliser juste les réseaux sociaux. On, on vous le dit peut-être pas assez, mais les réseaux sociaux, c'est… C'est une plateforme de long terme, sauf si vous l'utilisez pour discuter avec des prospects. Donc, Francine, les tactiques, tu les connais. Publie, Fais des publications avec un appel à l'action après chaque publication. Discute avec des gens en un, un, un, crée une conversation et vois s'ils ont un challenge et tu leur proposes un appel. Euh, voilà, Ça, c'est des utilisations des réseaux sociaux qui peuvent être pertinents par rapport à ta situation. Ouais, je crois pas assez en mon offre. Merci pour, pour cette franchise, Francine, parce que finalement, c'est ça. C'est-à-dire que la plupart des coachs ne réussissent pas parce que justement, c'est des gens trop bienveillants, entre guillemets. C'est-à-dire que tant que votre programme, vous ne sentez pas qu'il va changer la vie de, de vos clients, bah, vous ne le vendez pas. Et je peux comprendre, je suis comme ça aussi. Par contre, ce que je peux aussi vous dire, c'est que… Euh, le monde avance pendant ce temps-là et vos prospects vont travailler avec vos clients, vos concurrents pendant ce temps-là. Ça, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Donc, euh, et si vos concurrents sont moins bons que vous, c'est juste dommage. Ce que j'ai aussi envie de vous dire, c'est que c est, c est, là, pour le coup, ce n'est pas hyper inspirant, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 90% des entreprises, des commerces, Font pas des choses qui les inspirent de dingue niveau qualité. Mais parce qu'en fait, on ne peut pas vivre dans un monde où tous les vendeurs font des trucs hyper inspirants. Moi, quelquefois, quand je vais acheter des fruits là, dans la boutique, ouais, c'est plutôt là-bas, le gars, il est là, il a sa caisse, voilà. Et puis, euh, en fait, c'est OK, ça m'apporte de la valeur. Alors, ce n'est peut-être pas le meilleur fruit bio de, du monde, mais en plus, de toute façon, il n'est pas euh, trop cher. Et puis, c'est OK, en fait. Et donc, nous, le problème, quand on veut vendre du coaching, c'est qu'on veut que ce soit génialissime, qu'il n'y ait aucun défaut. Et finalement, ce perfectionnisme nous, pose, nous pousse à ne pas passer à l'action. Et si on ne passe pas à l'action, ben, vous savez quoi On ne peut pas améliorer nos programmes. Parce que si on cherche à les améliorer que sur une feuille, tu en mode oh, tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre Qu'est-ce que je pourrais mettre Mais euh, d'une, ce n'est pas pertinent parce que vous n'êtes pas au contact de vos prospects. Et de deux, ce n'est pas efficace, en fait. Parce que vous ne pouvez pas, je vais bien croire que vous êtes intuitif et que vous êtes intelligent, mais vous ne pouvez pas deviner certaines choses. Et donc, quelquefois, il faut juste y aller. Par contre, ce que je peux comprendre, c'est que quand tu dis « je ne crois pas assez en mon offre », c'est peut-être euh, « je ne crois pas assez en… » Je n'ai pas totalement trouvé exactement ce que je voulais faire. Et on est en train de travailler sur ça, effectivement, parce que tu as rejoint le programme coach en mission Francine. Euh, cool Tao me dit « Que penses-tu de demander à des clients de présenter des amis bah, ?» Toi, tu en penses quoi, Tao okay? Je suis avec, euh, Toi, tu en penses quoi Et si jamais tu veux prendre la parole… ouais D'ailleurs, s'il y en a qui veulent poser une question, prendre la parole pour poser une question, bah, lever la main et puis euh, avoir… Euh, parce qu'on a un peu de temps à avoir… Euh, si je peux répondre à votre question, j'en je, serais ravi en tout cas. Euh... Ok, Francine c'est quand la dernière fois que tu as fait un appel à action et combien tu en fais chaque mois. C'est bien que tu soulèves ce point-là, Francine, c'est que si vous-même, vous n'êtes vous pas convaincu par la transformation que peuvent apporter vos appels, vous n'allez pas le communiquer et vos prospects ne vont pas le comprendre et le percevoir et du coup, ils ne vont pas faire d'appel avec vous. C'est important que vous soyez complètement convaincu de la qualité de ces appels. Et du coup, comment on sait que vous êtes convaincu Comment on le voit Comment on le perçoit eh bien, À l'intérieur, quel que soit ce qui se passe, si vous ne communiquez pas toutes les semaines au minimum, au minimum, mais j'ai presque envie de vous dire tous les jours sur quoi Si, s'il n'y a pas au moins 30, 40, 50 de vos publications qui mènent vers un appel, ben, les gens ne vont pas trouver ça important. Si sur 10 publications, vous en parlez qu'une fois, ils vont, dire, ils vont penser que c'est 10 important. Si pendant 10 publications, à chaque fois, vous dites, faites un appel, je peux vous aider à trouver des solutions personnalisées et vous aider à changer votre vie, à un moment donné, vos prospects vont devoir prendre un appel parce qu'ils sont en mode, mais waouh, en fait, Francine, elle croit vraiment et elle est vraiment généreuse. Et elle, elle pense vraiment que cette session peut changer ma vie. Ben oui, je vais prendre un appel. Et si Francine ou euh, Anne ou euh, Morgane vous partagez qu'une fois par mois parce que vous ne voulez pas te déranger, bah, c'est normal. C'est normal qu'on ne veuille pas travailler avec vous. Qu'on ne veut pas prendre cet appel avec vous. Okay. Donc, c'est une histoire aussi d'alignement et ouais, on a hâte d'affiner ça avec toi dans un coach en mission. Top! Est-ce que quelqu'un veut prendre, ouais, ou du coup, tu veux, tu, tu veux bien allumer ta caméra, tu n'es pas du tout obligé, mais en tout cas, tu peux activer ton audio si tu veux poser ta question. Ouais, euh, Vous m'entendez Ouais, on t'entend. OK. pas, enfin, mais c'est ta question quand même. <rire> Merci. Euh, en fait, moi j'ai une, une impression, mais j'en suis pas sûre. Euh, L'impression que j'ai eue, c'est que les clients ne présentent pas leurs amis comme s'ils voulaient préserver euh, le travail qu'ils font. Qu'est-ce qui qu t'a -ce donné cette impression D'où te vient cette impression euh, En fait, c'est ce euh, tombé par hasard. J'ai eu un autre euh, client quelques mois après et euh, je me suis aperçu que c'était un client qui connaissait euh, un autre client. Mmh. Et euh, par hasard, en fait, je me suis aperçue que non, non, elles n'ont jamais parlé de, de ce travail. Enfin, la première cliente que j'ai eue n'avait jamais parlé de mon travail avec elle à l'autre. Et ça a été un hasard. Je me suis retrouvée avec une autre personne et, ah, euh, je... qui était en besoin. Et c'est là que je me suis vraiment posée ah. la question. Tu les accompagnes à... Sur quel aspect D'ailleurs, dans le chat, si vous voulez, vous pouvez quand même partager un lien vers votre Instagram, votre site internet. Mettez juste le HTTP, comme ça, on peut cliquer dessus. Comme ça, voilà, on fait connaissance et vous pouvez aussi découvrir ce que font les autres. Donc, toi, Tao, tu fais quoi comme coaching, comme type de coaching Sur quel aspect okay. tu aides les gens Je travaille dans la médecine chinoise, donc je fais, de la... je fais un peu de la thérapie naturelle. Ouais. Mais c'est en coaching parce que je vais un peu au-delà de, bah, de la douleur ou du problème de santé qu'ils ont. Okay, OK. Alors, tout ce qui est thérapie, c'est un peu différent parce que ça implique qu'il y a une maladie derrière et tout le monde n'a pas envie forcément de créer sur tous les toits qu'il a une maladie et qu'il est en train d'utiliser une méthode nouvelle pour essayer de guérir. Donc, c'est un peu différent des coachs, j'ai envie de te dire. Mmh. Maintenant... Euh... Parce que aussi, la personne ne sait pas si les autres ont un problème. Maintenant, c'est ta responsabilité de aussi lui dire, écoute, euh, à tous tes clients, voilà, euh, est-ce que tu connais d'autres personnes qui seraient intéressées par euh, euh, une session avec moi Et en fait, ça ne coûte rien de demander ça. Mais par contre, souvent, on est gêné. Tu serais gêné si je te disais, à partir de maintenant, à la fin de tes prochaines sessions, pose la question, est-ce que tu connais quelqu'un qui sera intéressé par cette session euh, est-ce que tu le ferais ou est-ce que tu serais quand même un peu gênée Non moi je le ferais, j'ai aucun problème. Et d'ailleurs je l'avais fait à la première cliente. Elle me disait oui, sauf que. Je sauf qu'elle n'avait pas parlé, c'est ça Elle, elle le faisait pas. Ok, ok, ok. Bah c'est ok aussi. C'est ok. Chacun sa responsabilité. Toi ta responsabilité, c'est de te proposer. Par contre. Ce que je peux aussi vous proposer comme idée, c'est d'organiser des événements dont je vous avais parlé tout à l'heure, type sommet, type challenge, type atelier en présentiel, type série de webinaires, où là, c'est plus facile d'inviter. Plutôt que ton ami qui va te dire, euh, bon, est-ce que quelqu'un a besoin d'une séance de thérapie euh, de, de médecine chinoise, ce qui est un peu presque bizarre, c'est en mode, euh, bah, tiens, je connais cette personne-là qui me suit, qui organise un webinaire sur comment, euh, je ne sais pas, j'invente, euh, être moins fatigué à travers euh, les plantes. Ah, bah ouais, ok, euh, je m'inscris. Ça te parle ou pas Oui, oui. Ouais. Ah, en fait, comme tu parlais de réseau, etc., en fait, euh, je me suis demandé, euh, bah, ça devrait être un bon réseau, ceux ce avec qui on travaille déjà. Si ah, ouais. chacun présente euh, 10 personnes ah, et 10, il y en a un qui prend, euh, c'est déjà un bon euh... Ça, le bouche à oreille c'est efficace, mais l'efficacité du bouche à oreille est décuplée si vous mettez du marketing mmh. parce que je, je, ça peut-être pas vous plaire, hein, mais on est dans un monde où les gens veulent être fiers de ce qu'ils consomment. Est-ce que la personne est fière de travailler avec toi? Ben, peut-être pas assez. Du coup, comment tu pourrais faire? Par exemple, j'invente hein? est-ce que tu as publié un livre? Non, mais je suis sur le point. OK. Et eh bien, je peux te dire que ton monde va changer quand ton livre sera publié. Tu vas commencer à avoir des patients qui vont te demander des autographes et tes patients qui vont commencer à offrir ton livre aux gens parce qu'elle va être en mode Waouh, moi je suis hyper fier de travailler avec cette personne-là. C'est une référence sur ce point-là. Ben Waouh. Wow. Et en plus, elle organise une soirée de dédicace de son livre et elle va en parler à tous ses amis. Mais si c'est, oh, est-ce que tu veux prendre rendez-vous avec ma thérapeute, ça coûte 70 euros, tu comprends bien que ce n'est pas le même niveau d'énergie. Hmm. Okay. Donc, il faut mettre de, du poids dans du marketing. Aujourd'hui, par exemple, est-ce que tu fais des vidéos Est-ce que tu fais des webinaires Est-ce que tu fais des, des podcasts Est-ce que tu fais du marketing ou pas hmm, Pas encore. Moi, j'en suis à la première étape de bouche à oreille. Donc euh... Ça fait combien de temps que tu es lancé ça fait un an. OK. Et quand est-ce que tu considères être apte à passer à la deuxième étape <rire> bah Là, je me prépare. Je me c'est pour ça que je me suis intéressée au, au, au séminaire, à ton séminaire. Okay. Et bien, okay. Merci beaucoup. Ça a été très, très instructif. Toute Avec grand plaisir. Ok. Mm. Je, je vais prendre quelqu'un d'autre. Je ne te challenge pas plus, mais tu vois là où je veux en venir. Il n'y a pas de première, deuxième ou troisième étape. Ça, c'est les histoires qu'on se raconte, nous, dans notre tête. Le, le marketing, le business, l'entrepreneuriat, c'est un art bien plus qu'une science. Ce n'est pas du tout une science. Il y a 10 000 façons de réussir. Il y a, je peux vous prendre Steve Jobs et Elon Musk. Ils ont fait des choses complètement opposées et qui leur ont amené à des niveaux de résultats. Donc voilà, Si jamais vous avez ces, cette voie de d'abord, il faut que je fasse ci pour pouvoir faire ça. Non, en fait, nous, par exemple, on a accompagné des clients dans, euh, dans nos programmes qui ont lancé des sommets virtuels. Alors que ce n'est pas du tout le premier truc à faire, mais je pense là à Claire qui a eu des superbes clients grâce à son sommet virtuel. Alors que le sommet virtuel, logiquement, je mets des guillemets, c'est l'étape qui vient au bout de quelques années. Mais elle a eu commencé par ça, ça lui a permis de générer un max de prospects. Et puis aujourd'hui, elle vend déjà des programmes de groupe parce qu'elle a un max de prospects. Ouais. Donc, essayons de sortir de ces euh, « j'ai appris qu'il fallait d'abord commencer par ça, puis ça, puis ça ». Oui, il y a une logique. Moi-même, je viens de vous présenter qu'il y avait une logique, mais je suis aussi en train de vous dire que c'est à vous de créer votre propre histoire. Ouais. merci beaucoup, Ta. Si tu as de merci à vous. avec plaisir. Et sinon, bah, je, te, je te souhaite un, un, une bonne suite de sommeil et puis euh, bah, tu peux rester. Hein. Ouais. OK. Cool. Euh, je, voilà, Angélique commence à mettre son lien, Francine aussi. Allez-y, allez-y, faites-vous plaisir. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question Comment je peux vous aider Profitez-en, euh, levez la main et je serai ravi de, de vous coacher. Sinon, euh, posez vos questions dans le chat. Euh, yes, pas de souci, Olivier, c'était cool de t'avoir. Comment je peux vous aider à, à avancer dans vos projets Est-ce que je peux vous aider autrement ou sinon, on arrête là. Alors, je regarde mon agenda. Non, ça va, j'ai du temps. Allez-y, mettez dans le chat, ouais, sur quoi vous pouvez... Euh